Bienvenue sur Bipolaire et alors Je suis Myriam Jemai, fondatrice du concept Bipolaire et alors, coach pour vous accompagner. Dans cette vidéo, eh bien, nous allons voir comment optimiser l'intention d'agir. Avec le trouble bipolaire, beaucoup de personnes veulent réaliser des tâches sans les accomplir. L'idée y est, mais malheureusement l'objectif n'est pas atteint. Parfois, bien sûr, il va y avoir des difficultés cognitives durant les phases hautes ou les phases basses et même pendant les périodes de stabilité quand il y a présence d'un trouble résiduel en général. Et à d'autres périodes, tout va bien cependant, les choses ne s'accomplissent pas pour autant. Cela provient en partie du fait que nous sommes souvent perturbés par des variations d'humeur. Du coup, il nous arrive de confondre le manque de concentration et savoir porter son attention pour faire les choses un peu comme les personnes qui confondent la fatigue et le manque de sommeil. Arrêtez-vous sur cette expression. Être dans l'intention de faire, d'accomplir, de réaliser, d'agir. Avoir l'intention c'est se mettre dans l'action par l'attention. Donc vous l'avez compris, je vous parle d'intention et d'attention. Donc je répète parce que c'est important. Avoir l'intention de c'est envisager une finalité avant de la mettre à exécution. Finalement, avoir l'intention fait porter l'attention sur un verbe d'action. Donc, si je veux obtenir un résultat, eh bien, la première attention que je dois avoir est celle de se focaliser, c'est-à-dire se concentrer sur l'intention à réaliser et, malheureusement, avec le trouble bipolaire. Parfois, nous finissons par perdre l'habitude de focaliser, de focusser de se concentrer, de porter son attention sur l'intention. Donc, l'objectif dans cette vidéo, c'est de vous rappeler que vous devez travailler votre faculté à utiliser votre attention car elle s'amoindrit si on ne le fait pas. Comme par exemple, chez les personnes âgées. Vous comprenez Donc... Je vous invite à prendre conscience de cette énergie qui coule où l'attention va. Avoir l'intention, c'est porter son attention sur une chose et une seule, à la fois afin d'atteindre mon but ou une partie de mon objectif. Pour bien comprendre l'expression « avoir l'intention de », eh bien, je vous invite à fermer les yeux, et à visualiser la puissance de l'attention, à focaliser l'intention comme une lumière verte. Donc, à focaliser votre énergie sur quelque chose que vous souhaitez faire dans l'instant. Par exemple, j'ai l'intention d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre ce que l'expression « avoir l'intention de faire » fait résonner en moi Comprendre afin de renforcer ma capacité à focaliser mon attention sur ce que je veux faire. Vous pouvez ouvrir les yeux. Donc, pour conclure, entraînez-vous non pas à concentrer sur une tâche, mais à porter votre attention sur une action ou une situation précise qui reste à faire. Si vous avez aimé, likez-moi maintenant Portez-vous bien et je vous dis à très vite